Écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir un deck incroyable, un deck merveilleux qui va énormément emmerder l'adversaire. C'est le deck lock. Vous allez voir, c'est un deck de pool 2. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que euh, je vais essayer de vous euh, écrire, soit dans le titre de la euh, vidéo, soit tout simplement sur la vignette, sur la petite image que vous voyez sur YouTube, euh, une annotation au pool 1 ou pool 2. Euh, parce qu'évidemment, il y a des decks de pool 1, il y a des decks de pool 2, il y a des decks de pool 3, mais pool 3, il n'y a pas encore beaucoup de joueurs et donc, vous rencontrez beaucoup de bots. Pour le moment, je pense on est quand même au début du jeu. En tout cas, le jeu est sorti, on va dire, officiellement. Euh, C'est-à-dire qu'il est connu que depuis une semaine, deux semaines. Donc voilà, il n'y a pas encore beaucoup de pool 3. Donc pour le moment, je vais euh, plutôt faire des vidéos sur les decks pool 1, les decks pool 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire euh, si vous êtes plutôt pool 1. En tout cas, si vous avez plutôt envie de vidéos sur des decks pool 1 ou sur des decks pool 2. Comme ça, voilà, je vois un petit peu dans les commentaires sur cette vidéo, sur les prochaines. Euh et en, voilà, en fonction, j'essaye tout simplement de faire euh, le deck dans, on va dire, le, le pool qui vous intéresse le plus. Donc la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est un deck de pool 2. Alors pool 2, je ne rappelle pas ce que c'est, mais en tout cas, enfin euh, voilà, je ne je, je réexplique pas le système de pool. Hein, normalement, vous, vous êtes censé le, le connaître. Euh, mais bon, je le rappelle quand même rapidement. En gros, euh, en fonction de votre niveau de collection, vous allez être pool 1, pool 2 ou pool 3. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des adversaires qui auront... auront qui auront pardon, sensiblement le même euh, niveau de collection que vous. Donc en gros, le niveau de collection, c'est ça. Euh, si vous dépassez 486, vous arrivez pool 3, c'est-à-dire vous allez jouer contre des adversaires qui auront euh, plus ou moins toutes les cartes du jeu. Moi, je suis pool 2, donc vous voyez, je me suis arrêté vraiment à la fin du pool 2, c'est-à-dire que tous mes adversaires seront des joueurs qui seront, en termes de niveau de collection, du rang euh, 482 jusqu'au... Euh, si je ne dis pas de bêtises, le rang en bas, c'est... Euh, attendez, je l'avais noté sur mon cahier, euh, c'est 214, donc en gros de 214 à 486, euh, vous êtes pool 2 et de euh, 18 à 214, vous êtes pool 1. Donc bref, en tout cas, dites-moi euh, quel poule vous êtes. Euh, et euh, voilà, autre chose, euh, et si ça vous intéresse euh, de classer par pool ou alors vous, avez, vous avez juste envie des decks comme ça euh, pour voir, mais bon, je pense que c'est quand même intéressant euh, de faire par, par niveau de collection. Autre chose, en termes d'overlay, c'est un truc que je vais bientôt faire, euh, pas forcément sur la prochaine vidéo, mais celle d'après. Euh, je vais essayer de réduire un petit peu, d'augmenter l'écran, c'est-à-dire, euh, ici je vais couper, vous voyez, là en haut, parce que quand on fait une partie, en fait, il y a juste les, les, les pseudos des, des, des joueurs. En bas, il y a juste le mana avec le côté retraite. Donc en fait, je vais essayer de, de prendre vraiment le milieu euh, de l'écran, là où on voit les lieux, là où on voit les cartes, l'étirer les et en fait, sans enlever évidemment le haut et le bas, mais en fait, le haut et le bas, je vais le mettre sur le côté, vous voyez. Donc je vais essayer de trouver un, un système, comme ça j'ai vu qu'il y avait pas mal de streamers qui faisaient ça. Alors c'est mieux évidemment pour le stream, parce que pour le stream, t'expliques pas forcément tous les lieux. C'est vrai que sur YouTube, j'essaye de vraiment de faire ce travail euh, d'explication pédagogique pour expliquer tous les lieux, expliquer toutes les cartes. Donc finalement, ça peut-être moins de sens. Mais voilà, si jamais euh, ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En gros, mettre sur le côté, c'est-à-dire ça, cet écran-là, va euh, un peu plus à gauche. Et en fait, à droite, vous avez la barre en haut avec les persos, la barre en bas avec les manas et moi au milieu. Le problème, c'est que les streamers qui utilisent ça, utilisent en général, n'utilisent pas de fond vert. Tout simplement, moi, je m'incruste sur l'écran. Donc forcément, si je me mets par exemple euh, ici... Bah ça va faire bizarre, ça, vous voyez, je suis un peu coupé ici, donc ça veut dire qu'il faudrait que je trouve un cadre, donc peut-être un espèce de petit cadre un peu argenté qui peut être sympa, bref. En tout cas, dites-moi si euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant, vous pensez, euh, qui peut améliorer ce contenu euh, Marvel Snap. Et enfin, dernier truc, après j'arrête de vous embêter et on part in-game. Euh, pareil, vous voyez, il y a pas mal de, de, de blanc ici, alors en, en stream, euh, normalement il y, a le, il y a le chat qui défile, il y a ce genre d'informations avec le sub-goal, etc., l'alerte de, de sub ou de nation, etc. Mais c'est vrai que là, voilà, sur YouTube, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc peut-être mettre des petits personnages. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire, de mettre des personnages de, de Marvel, par exemple, dans les espaces euh, un peu vides, ou alors laisser comme ça un petit peu épuré. Voilà, je donne pas mon avis, parce que sinon, ça peut vous influencer. Donc maintenant, le deck. Alors déjà, première chose qu'il faut faire chaque jour, vous allez sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre euh, sur Steam, tout simplement, euh, vous allez dans « Crédit » et vous cliquez ici sur les 50 euh, gratuits que vous pouvez avoir. Donc le deck est un deck « Pool 2 » parce qu'il y a des cartes qui ne sont euh, qui, qui sont présentes que en Pool 2 » et ce sont les cartes clés. En gros, c'est un deck « Lock », c'est-à-dire qui a vocation à vraiment bloquer les lieux et vraiment gagner sur seulement deux lieux. En gros, on va vraiment laisser un lieu de côté et, en, et jouer que sur deux. Donc c'est hyper, hyper tricky comme deck. En gros, les cartes clés, c'est le Professeur X, condamné, donc c'est Pool 2 ça, condamné cet emplacement, aucune carte ne peut y être ajoutée, retirée, etc. Donc, c'est un peu tricky parce que parfois, vous jouez contre des decks, euh, euh, pas des fausses, des decks, euh, justement, euh, Sacrifice, avec Barnes, etc. Où l'adversaire, il doit euh, sacrifier ses créatures pour faire des effets, si vous faites Professeur X, il peut plus les sacrifier finalement. Donc voilà, c'est le petit truc en plus à savoir. Mais sinon, bah, vous jouez ça et la ligne, elle est bloquée. Alors évidemment, s'il est en train de gagner, l'adversaire, bah, vous perdez parce que vous ne pouvez plus rajouter. Mais pas totalement parce qu'il y a de la magie. Euh, il y a également cette carte-là qui fait cet effet également, plus ou moins. Alors elle inonde l'emplacement, c'est-à-dire qu'elle change l'emplacement. Et euh, vous n'avez qu'un seul tour pour tout simplement rajouter des cartes. Après, le lieu est bloqué. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Euh, L'idée, c'est de jouer Clo parce que Clo va booster de 6 de puissance, la, le lieu à droite. Donc euh, ça, ça permet d'avoir 4 de puissance sur un lieu et 6 sur l'autre. Donc ça, c'est très très intéressant. Par exemple, typiquement, vous faites Professeur X, mais en fait, l'adversaire a aussi joué en même temps que vous une carte sur un emplacement et lui, il gagne à 5 puissance et vous à 3. Donc vous perdez. Vous faites Clos à gauche et votre Professeur X récupère 6 de puissance sur sa ligne et donc vous gagnez la ligne. Donc c'est très intéressant. Euh. Dans le deck, il y, y a ça également. Euh, pardon. Il y a celui-là également. Donc euh, plus 4 de puissance. Donc pour 4 de mana, il a, euh, il a euh, 9 de puissance. Donc c'est très très fort. Par contre, il faut avoir un emplacement vide, mais c'est un peu le but du deck. J'ai mis un slot dedans parce qu'il y a le claw. Donc doubler le claw, c'est intéressant. Euh, doubler le Warpass, c'est intéressant. Euh, Captain America, j'ai voilà, pas mal tâtonné. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant en termes de stats parce qu'il faut quand même gagner les lignes. Ce, qui est très ce que vous allez voir, le, le deck est cool parce qu'on ne gagne pas forcément que en bloquant. Parfois, vu qu'on se concentre que sur deux lignes, ça nous permet aussi de gagner. Si l'adversaire, on va dire, il perd un peu de puissance à essayer de battre. De vous battre sur les trois lignes. Vous voyez, vous vous concentrez que sur deux lignes. Bon la Chavez elle est hyper forte, vous savez pourquoi, mais je le dis quand même c'est parce que ça vous permet de jouer que 11 cartes dans votre deck sur les cinq premiers tours. En gros il y a une carte qui est bloquée dans votre deck et donc vous ne la piochez pas. Donc finalement c'est vraiment ça, c'est 11 cartes sur les 5 euh, euh, sur les cinq premiers tours. Donc forcément jouer 11 cartes même sur 5 tours c'est mieux que jouer 12 cartes. Donc c'est pour ça que Chavez est pour moi la meilleure carte du jeu. Euh, tout simplement, même si bon c'est vraiment son effet de je la pioche pas en fait, qui est intéressant. Euh, alors j'ai mis le Sunspot parce qu'il est très cool à la fin de chaque tour, pour chaque énergie non, utilisée puissance plus 1. Donc en fait typiquement si vous faites Sunspot, si vous faites Professeur X ou alors Storm, mais que l'adversaire est quand même en train de gagner la ligne, bah c'est pas grave, vous perdez un tour, lui il va récupérer de la puissance et ensuite vous gagnez la ligne. Donc vous voyez ça c'est assez tricky. Il euh, y a le huntman parce qu'il rentre bien dans la curve, l'idée c'est quand même d'arriver à faire t Essayer de jouer un T1, autant que faire se peut. Et puis, euh, voilà, il, a, il est 4 de puissance. Il a l'effet continu qui peut comboter avec Conslot. Alors, j'ai vraiment pas mal build ce deck-là, mais vous pouvez vraiment mettre les cartes qui vous plaisent. J'ai mis Fantastique parce que je le trouve intéressant aussi avec ça. La Jessica Jones, parce que finalement pour 4, elle a 8. Et je trouve que j'aime bien la curve... Storm into Jessica et ensuite je touche plus la ligne et là j'ai quand même beaucoup de puissance et j'ai gagné la ligne accessoirement qu'avec deux cartes et le petit domino parce que voilà j'ai pas mal tâtonné pour les T2 et finalement je trouvais que j'avais pas une curve très très fluide donc j'ai mis le domino et je trouve qu'en termes de curve vu qu'il y a beaucoup de T3 et que derrière ça enchaîne vous voyez c'est quand même une curve assez lourde hein. quand j'ai dis curve c'est la courbe de mana voilà le fait d'avoir le petit domino je trouve que c'est très intéressant c'est assez fluide on a toujours le petit T2 et derrière euh, ça enchaîne bien et bah écoutez euh, let's go. On va voir comment ça fonctionne. Alors, euh, donc vous voyez, j'ai arrêté d'évidemment euh, améliorer ma collection, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de passer en pool 3. Donc là, je vais rester en pool 2. Et même pour les vidéos aussi, hein, le fait d'être pool 3, bah finalement ça va être compliqué. Parce que si je présente des decks pool 1, je vais me faire, évidemment. Je risque de me faire ravager. En tout cas, il y aura beaucoup plus de combinaisons en face. Euh, donc je snap plus T1. Oh. Alors. Remplacer les deux decks par 10 cartes aléatoires. Bah écoutez, on va jouer un deck qui n'est pas le nôtre. Donc on commence, <rire> on commence bien cette vidéo si je puis dire. Donc oui, je snap plus T1. Maintenant, j'essaye de snapper évidemment au T4, au T5. Human Torch, quand cette carte est déplacée, sa puissance est doublée. Et lui, il est très très cool. Puissance plus 1 à toutes les cartes de votre deck. Donc là, j'ai un deck de 8 cartes. Donc, euh, bah écoutez, je vais faire Okoy ici. Alors en général, vu que je joue sur, bon là j'ai qu'un seul Professeur X, mais j'essaye de jouer de gauche à droite, c'est-à-dire de prendre les deux lieux de gauche plutôt que les deux lieux de, de droite, parce que si par exemple je, prends... je, je suis bloqué au, au mid avec Professeur X ou avec l'autre euh, avec Storm, bah, je pourrais toujours jouer clos à gauche. Alors que si je suis bloqué, Alors, remarquez si je suis bloqué à gauche, mais c'est ça l'idée, c'est vraiment d'arriver de gauche à droite, attendez. Mon, mon explication n'était pas claire les cartes jouées ici ne sont révélées qu'en fin de partie euh, bah écoute on va essayer de jouer curvé je joue vraiment ça je déplace toutes les cartes quand il est déplacé sa puissance sera doublée après il y a lui qui est, qui est chelou je le mets après, peut-être. D'abord, la torche. Et donc, oui, voilà. L'idée, c'est vraiment par rapport au clos de pas... Euh, bah, typiquement, par exemple, si je me bloque... Après, si je me bloque au mid, le clos à droite ne fonctionne pas. Mais bon. Ouais, je... Attendez. Mysterio. Wow. Écoutez, alors Mysterio... C'est pareil, Mysterio, c'est un pool 3. C'est rigolo parce que là, ça, c'est pool 3. Ça c'est pool 3 et ça c'est pool 3. Vous voyez, on joue avec des cartes de pool 3 grâce au district. Jouer des cartes illusion aux autres emplacements, déguiser cette carte en carte illusion jusqu'à la fin de la partie. On va faire ça. Ça me paraît rigolo. Probablement elle est très étrange cette partie. Donc bref. Vous allez voir, là j'explique mal le setup, mais vaut mieux jouer de gauche à droite que de droite à gauche. Enfin, que vaut mieux commencer à gauche. Après, évidemment, en fonction des lieux, mais plutôt que commencer à droite. Euh... Bon, on a un clou qui est fort. Des fossés de cartes de votre main. En vrai, il est pas si fou dans cette game. Il a Polaris, déplacer une carte adverse de cet emplacement. Euh, moi je me sens pas mal en vrai. Je vais snapper ici. Faut snapper avant la fin du tour 5. Hein. Enfin avant d'avoir terminé le tour, sinon ça double pas. Euh, je pense pas faire le X. Je pense que je vais faire. Quoique si je fais le X, je crains pas ici de mourir. Donc peut-être ça a du sens. Écoutez, on va professeur X à droite. Normalement, au moment. Ah non, c'est continu. Ne peut être... Ah, normalement, je devrais ne pas pouvoir mourir avec le Professeur X, vu que ça empêche des cartes d'être retirées. Et écoutez, on va faire ça. On va voir si ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Après, j'ai 25% aussi. Hein, accessoirement, mais si ça fonctionne, bah, j'ai 75% de rester. Mais. Ok. Donc là, vous voyez, à droite, c'est bloqué. Donc en gros, à droite, j'ai gagné. J'ai gagné pas avec beaucoup de points, d'ailleurs. Donc à gauche j'ai perdu, à droite j'ai gagné. Je sais plus lequel est le vrai. Ouais ouais mais je sais plus lequel est le vrai. Euh, on a détruit une de vos cartes à cet emplacement. Ajoute des copies de cette carte aux autres emplacements. Non. Ah c'est pas évident. On pourrait concede d'ici. Il a une carte en main le gars seulement. Franchement. Je pense que je vais juste faire un slot. Parce qu'il a 7. C'est chaud, hein. Ah, c'est dommage de perdre à gauche. Let's go. hein. Ah, il a qu'une carte. En vrai, il faut qu'elle soit grosse. Ah, il a de la chance, c'est le Chavez. Donc là, il gagne. À moins qu'on ait le 5. Si on a le 5, on a gagné. Est-ce qu'on sait si c'est le 5 ou pas Oh non Ah bah non, c'était nous qui avons placé J'avoue que je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout comment fonctionne le mystérieux. Bah, normalement, c'est pas... Carte illusion aux autres emplacements, déguiser cette carte en carte illusion jusqu'à la fin de la partie. Donc, nous, on est au courant. Ok. Parce qu'en fait, ça me paraissait trop fort pour deux d'avoir un 5 de puissance donc je me suis dit, si c'est un 2 pour 5 de puissance, bah logiquement, on ne sait pas lequel est le bon également. Mais bon, a priori, voilà, c'était là où on avait placé. Donc on va Ant-Man au milieu. Ouais, on va Ant-Man au milieu. Comme ça, on essaye de prendre le milieu. Euh, et comme ça, si je prends le milieu avec Storm, bah je pourrais tout simplement jouer le Claw à gauche. Bon, voilà, cette game-là, la première game, elle était très étrange parce qu'on n'a pas pu jouer nos cartes, finalement. Donc on va vraiment essayer de curver, vous voyez. C'est hyper intéressant. T1, T2, T3 Et comme ça on récupère la ligne Juste avec trois petites cartes Donc là on fait Storm Accessoirement on peut Jessica Jones derrière pour gagner à, au, au mid si on veut Ou alors on considère qu'on a suffisamment de points On a suffisamment de points On a 6 points Est-ce qu'on en rajoute ou on essaye de gagner d'autres lignes Pas évident sur 4 mana, il y a pas grand. Enfin, il y a Jessica Jones qui est au-dessus en termes de points. Et est-ce qu'il va essayer de se battre ici Je suis pas sûr. Donc, je pense que je vais. Vous bon, voyez, là c'est un peu du bait, hein, mais enfin, c'est un peu de l'analyse. Mais je pense que je vais essayer de faire ça et ça en espérant. Ok, il va au mid. Et nous, on va essayer de gagner juste à gauche avec Professeur X. Warpass. Et okay, donc là, il gagne ici. Intéressant. Et on fait professeur X, on gagne à gauche. Très souvent. Captain. Mais le problème c'est que vous voyez là on a perdu parce qu'il a joué au mid. Après on aurait pu... En fait c'est c'est la grosse difficulté. Donc là on est... Euh... En gros on a gagné à gauche. Et on a perdu au centre. Pourquoi on a gagné à gauche Parce qu'on a... On n'est pas... En vrai on est vraiment pas loin. Parce qu'on a le sunspot. Donc vous voyez avec sunspot, en vrai si on fait rien on gagne à gauche. Mais vous voyez c'est vraiment ça. C'est vraiment ce play warpass. Qui finalement nous fait perdre la partie ici. Je pense qu'on a perdu hein, parce que on gagne ici, il gagne là, enfin égalité là, là, on n'est pas loin ici, juste Chavez. Ah il a battu en retraite vous voyez, c'est intéressant parce que cette gamme là on l'avait perdue. Bon je vais pas en vidéo YouTube, je ne vais pas concede, je vais vraiment essayer d'aller. D'ailleurs c'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de David... Alors pas forcément snapeter 1 parce que sinon votre, vos pertes vont être trop grandes. Par contre, vraiment d'essayer d'aller au bout des games, donc de ne pas abandonner. alors Parfois, vraiment, vous savez que l'adversaire va faire ça, vous en êtes persuadé et que s'il fait ça, vous perdez. Dans ces cas-là, évidemment, vous n'êtes pas trop bêta et vous, euh, vous concédez. Mais en vrai, si vous n'avez pas trop d'idées de ce qu'il va faire, mais vous... Présumé quand même euh, Les effets révélés ne se déclenchent pas Ça c'est un effet révélé Donc on va plutôt à gauche Ou plutôt à droite dans ce cas là En espérant qu'il... Ah il va à droite également Ça c'est embêtant Ça c'est assez embêtant Peut-être on essaye de prendre Storm à gauche Il va pas forcément aller à droite quand il a déjà mis un collecteur Donc je vais aller à, dro à droite Après ouais Ah zut Zut mais oui donc vous Allez, et bien allez, allez au bout des choses comme ça vous récupérez de l'information En fait vous allez pas monter le ladder En gagnant des parties Oh waouh. Bah écoutez on, on gagne pour le moment Alors après il a le collecteur hein. Mais C'est assez rigolo fait ça et ça. Ah, J'ai peur quand même de perdre. A cause de ce, de ce truc-là. Jubilee, Ma foi, ça dépend ce qu'il ramène. C'est pas énorme. Euh, C'est pas énorme. Je veux juste Professeur, je pense. Professeur au mid, je gagne au mid. Le problème, c'est qu'il gagne ici. Après, il gagne ici si et seulement si, il arrive à trigger ça. Ah, il y a des chances qu'il arrive à le trigger. Ou alors, j'abandonne au mid en me disant que je suis très bien et je fais Professeur X à gauche. Ouais ah, mais Professeur X à gauche, je perds à gauche. Ah. Très bien, Professeur X au mid. Mais par contre, je ne vais pas snap ici. Et voilà, vous allez au bout de vos games, et comme ça, vous récupérez de l'information. C'est cette information-là qui va vous faire progresser. Et à un moment, vous allez avoir un bon niveau, vous allez avoir euh, récupéré finalement beaucoup, beaucoup de données, beaucoup d'informations, de spots, comme on dit par exemple sur Battlegrounds ou sur Hearthstone, des spots, des situations de fin de game. Et ces situations de fin de game vont vous permettre d'être tout simplement bien, bien, bien meilleur. Je sais pas si c'est clair. Je l'espère en tout cas. Mais voilà, ça c'est hyper important. Euh, ne pas juste jouer pour les points et vous dire... Ok, Odin. Bah Écoutez, je gagne là. Parce que à droite... Oh non bah Je gagne quand même en termes d'écart de points. Égalité. Ah non, l'égalité parfaite Parce qu'il que j'avais 9, 9 d'écart au milieu. 14-5, 9. 18-9, 9. Et il a eu de la chance d'avoir la White Queen sur son Odin. En fait, Odin a ranimé Jubilee, qui joue une carte à cet emplacement du deck, et ça a donné la White Queen. C'est intéressant cette partie. C'est rare les égalités, c'est ma deuxième. Donc voilà, jouez jusqu'au bout. Prenez-vous des tartes au pire, mais dans le doute, il vaut mieux perdre que gagner. Enfin, il vaut mieux perdre que l'adversaire finalement fasse une retraite, ou que vous fassiez une retraite, et on va dire, économiser les points, parce que ça, ça ne va pas vous faire progresser. Il faut vraiment, dans un jeu de cartes, il faut visualiser le moyen long terme. Il faut, dans un premier temps, récupérer un maximum de données, d'informations, de situations, de, de, de triggers. Voilà, plein, je pourrais vous balancer plein de mots-clés comme ça, mais voilà, plein de choses. Et ensuite, tout ça, ça va se transformer en victoire naturellement. Mais voilà, si vous essayez d'être un petit peu économe sur vos points, dire « Ah là, je suis rang 55, euh, euh, j'ai envie de garder mon rang 55 », non, ça n'a pas de sens. Il faut, faire des, il faut faire des montées, des descentes, des montées, des descentes. C'est comme ça qu'on progresse dans un jeu de cartes. Quitte à, je sais pas, vous êtes niveau 80 et vous repassez niveau 60, bah c'est pas grave. Ça veut dire que vous allez récupérer un maximum, un maximum de données et ensuite, vous allez monter à vitesse grand V. Donc ça, c'est très, très, très important. Mais vraiment, je, je, là, je suis vraiment très, très sérieux et bien le faire, ça… Vous allez voir que vous allez... Bah, ensuite, vous allez plus jamais perdre. en fait. Vous allez avoir vraiment un Surtout sur ce genre de jeu, où si vous mettez très tôt la théorie... Déjà récent. Vous mettez très tôt la théorie en avant. Vous allez voir que votre win rate, il peut être 80 à 90%. Mais ça nécessite d'accepter de perdre beaucoup de fois. Pour, voilà, encore une fois, récupérer un maximum de données. Là, je vais Storm. L'avantage, c'est que j'ai le clos. Oh, Thor. Donc, Thor... Mélangez une carte Molnir à votre deck. Alors Thor, il est pool 3. Donc c'est un peu bizarre parce que mon adversaire, là, il est pool 3. En tout cas, il a une carte de pool 3. Euh, mélangez une carte Molnir à votre deck. <rire> euh... Et Molnir, c'est un truc à 0 qui donne plus 4 à, <rire> à Thor, si je dis pas de bêtises. Donc là, on est en train de gagner à... au milieu. En vrai, même s'il met quelque chose au milieu, on va quand même gagner. Pour la simple et bonne raison que... J'ai le claw en fait, qui booste à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste Warpass à gauche. Je pense que je peux snapper, parce que je suis pas mal dans cette game. Donc là, vous voyez, je gagne au mid. J'ai rien mis au mid. Hein. J'ai mis un domino, un petit storm, et maintenant la ligne, elle est bloquée. Il peut plus rien mettre. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Hein. Euh, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis pas sûr qu'il aille à gauche, le gars. Après... Ouais si je fais euh, Si je fais professeur X à droite, je perds ici. Et je fais juste égalité là, donc ça n'a peut-être pas de sens. Après je peux juste claw à gauche. Ou je tente hein, je fais professeur X à gauche. Ah ouais mais non mais ça me ferait pas gagner. Je pense que je vais claw à gauche. Ou alors je fais un. Parce que ant c'est strong aussi, hein. Sachant qu'on est sûr de gagner à droite, non Logiquement. Donc je me demande est-ce qu'il faut pas faire ant plus Jess into Onslaught. Le Onslaught qui va également trigger avec Warpath, vous voyez. Donc bon les lieux ici sont, bon déjà les lieux, l'avantage de ce deck là c'est qu'ils sont pas si intéressants que ça. Ah vous voyez typiquement là si j'avais fait, ah bon après encore une fois si j'avais fait professeur X à gauche j'allais pas forcément gagner tout simplement parce qu'il y a du sunspot qui peut prendre de la stat. Odin Est-ce que j'ai pas gagné là Avec la Jess, la Jess. Non Trah, je me suis fait avoir par le lieu là Je me suis vraiment fait ouais, J'ai mal joué là pour le coup Je me suis fait avoir par le lieu Si je passe il gagne il gagne S il passe je gagne enfin si il joue je gagne mais il va pas jouer à ah, quoique si vous ne jouez pas de carte ici au tour suivant puissance plus 4 elle va avoir sa puissance hein. on est d'accord hein. donc je gagne je veux pas dire de bêtises mais normalement je gagne si je passe en fait je sais pas si ça va s'activer Parce qu'il y a eu la carte mais elle a pas été jouée Elle a été posée Bon bref je passe On va voir comment ça fonctionne Je pense que ça devrait marcher Mais je suis pas sûr de moi Ah si ça marche Donc là j'ai gagné Vous voyez ce que je gagne au mid Et à gauche grâce au sunspot j'ai gagné Donc là c'est pareil on peut avoir peur et tout Et se dire allez je prends pas le risque Mais en fait ça Bon même si ça paraît logique mais bon encore une fois, on est dans un apprentissage du jeu. Il y a même des choses qui peuvent paraître logiques qui ne le sont pas spécialement. Chaque jeu a ses propres règles. Hein. Typiquement sur Hearthstone, bon moi j'aime bien euh, cliquer, mais... Euh, sur Hearthstone, quand on a démarré Hearthstone, tous, bah, la majorité d'entre nous, on venait de Magic. Euh... Et c'est vrai que sur Hearthstone, les règles sont totalement différentes de Magic. Je veux dire les règles dans les règles, vous voyez Les règles les plus profondes sont totalement différentes, donc les triggers s'activent différemment. Et ça fait que bah, c'est pas évident quoi. Et sur ce jeu-là, c'est encore différent de Hearthstone et de Magic. Il y a des choses qui vont se ressembler. Typiquement, un révélé, euh, ce sera comme un peu un cri de guerre. Mais ce sera pas forcément un common to play. Vous voyez Cri de guerre, common to play, révélé. C'est trois mots-clés qui veulent à peu près dire la même chose. Mais qui sont différentes. Ok, Angela, c'est très très cool. Donc là, on a une, une euh, un mana de plus à chaque tour. Puis on n'a pas de carte ici. Donc on va pas aller là. Hein. Ça, c'est une carte tellement surprise qu'il faut peut-être la garder en main. Donc Je vais juste jouer Captain America là. Ok. Bon il fait pas mal de magie Ça c'est une très très belle combinaison du jeu Angela plus Nightcrawler Angela c'est très très fort hein. euh, Plus 2 dès qu'il y a une carte qui va ici Et en fait grâce à Nightcrawler il peut l'enlever Et il peut rajouter un peu de puissance On a le Professeur x Très sympa On va Domino ici Encore une fois on va garder ce côté euh, Monsieur Fantastique qui va être vraiment Très malin donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer à gauche et au milieu Et en fait on va laisser à droite Je pense Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va Professeur X au milieu Alors on pourrait dire Ah dommage Fichou tu vas perdre si tu fais ça Mais en fait bon, lui. Déjà lui il va rarement aller au milieu Et je vais je, En fait les points il va mettre à droite et en fait ils vont être perdus Donc là typiquement il a perdu son T4 parce que j'abandonne à droite Donc là on est locké tous les deux Alors certes il a sunspot Vous voyez donc le sunspot bah, si Là on est tour 5 S'il perd 5 mana il va prendre plus 5 Mais moi j'ai le claw Qui donne à... plus 6 à mon emplacement Donc euh, je vais faire ça Et accessoirement j'ai même monsieur fantastique Que je peux jouer à gauche Là je vais faire ça hein. je vais euh, claw à gauche donc là, je vais snap, parce que je pense que je vais gagner ce match. Donc ça me fera gagner là. Et derrière, j'aurai Chavez. Alors j'espère qu'en termes de points, ça va suffire. On verra. Flow. Oh. Euh, intéressant. C'est Assez intéressant. 22-22... Ouais. Maintenant c'est avec Monsieur Fantastique Qu'il y a moyen de faire un truc Je crois qu'on a perdu ici Là il est bloqué mais il a sunspot Sachant que lui il a Il a deux d'avance deux par rapport à moi En fait si en main on avait une on, on... Le, le onslaught on aurait sûrement gagné donc je pense que là on va, pour le coup, on, on, on va concevoir parce que ça, ça change pas trop, euh, ça change rien d'avoir une information ici. On, a, on sait qu'on est drawing dead et que même sur une carte style Chavez, qui est pas une carte qui a vocation à être jouée, mais voilà, peut être jouée ici, ça nous ferait perdre. Donc Voilà, quand on gagne sur Chavez, par exemple, bon, vu que Chavez elle est présente dans plus ou moins tous les decks, Enfin, tous les decks, hein, euh, on va dire euh, de, de joueurs bons, si jamais on... Si l'adversaire a Chavez, on peut gagner. Bah, il faut rester dans la game. Comme ça, on voit justement une fameuse situation avec une carte qui n'est pas de Chavez. Et là, même Chavez nous fait perdre, donc ça n'a pas de sens. Euh... Donc, vous euh, voyez, c'était intéressant comme spot. Hein. Vraiment, il a, en fait, il a un peu trop armé au milieu. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, ce qui nous a fait perdre ici, je pense, c'est d'avoir eu deux. Les, les deux euh, rocs, les 0-0 pour 1. Euh, donc à la fin du quatrième tour, la partie se termine. Bah, écoutez, on a une curve. T1, T2, T3. Là on gagne cette ligne. On va snapper, je pense. Parce que on a quand même un deck de, justement de curve. Même si on a un deck qui est fort plutôt pour 4-5-6, vraiment c'est là où on va générer beaucoup de puissance. Là vu notre sortie, vu qu'on n'a pas raté le fameux T1, on est vraiment pas si mal. Typiquement, je peux faire Monsieur Fantastique ici. Il me permet de gagner à gauche, de gagner au mid et de gagner à droite. Après, il va mettre quelque chose, lui. Mais en vrai, c'est typiquement le genre de game qui peut se jouer sur le fameux 50-50, quoi. Est-ce qu'il va aller à gauche Est-ce qu'il va aller à droite Bon, là, après, il y a vraiment trois lignes à récupérer, mais... Vous bon, voyez, là, je gagne à droite, je gagne à gauche et au mid, il y a 50-50. Donc, qu'est-ce qu'on fait Où on va Bon, l'avantage, c'est qu'on peut jouer deux cartes. Donc, on peut peut-être faire... on peut faire. Est-ce qu'il va abandonner à gauche Non, il va mettre une seule grosse créa à gauche. Mais ça, il peut pas aller à droite. Est-ce qu'on mettrait pas un petit truc à droite Et Captain America au centre Parce que le petit truc, il a quand même plus 2 donc ce qui nous permet d'avoir 3. Donc en gros, il faut qu'il arrive à avoir 3 ici. Euh, là, beaucoup. Et là, il faut qu'il arrive à avoir 2. Après, s'il met ici, ici, genre 1-4. Ah ouais, non, 1-4, 1-3, c'est difficile avec 4 mana. Bon, je pense que ça devrait être ok de faire cela. On va voir. Donc là, il va juste ici. Donc on a logiquement gagné, à moins que ce soit un truc particulier. Non, Killmonger ne change rien. Ne change rien. Ouais, Parce qu'on gagne au milieu et on gagne à gauche. Bon, le problème de ce lieu, c'est que même en snappant, on ne récupère que deux. Parce qu'en fait, même si la finale, bah finalement, elle est au quatrième tour, le snap ne prend pas en considération ça. Euh, encore une fois, je, je l'ai dit dans l'introduction, mais vraiment, s'il y a des choses... Parce que c'est un format un peu différent, même si... Je, enfin, non, ce n'est pas un format différent de ce que je, ce que je propose. C'est-à-dire, je vous propose une decklist et une explication de deck et des games. Mais... Vu que c'est un jeu différent. Toi droite. Quoique Si vraiment il y a des choses que euh, vous pensez qui peuvent être améliorées euh, sur les vidéos, vraiment n'hésitez pas. Ok. On va aller là, j'imagine. Oh Wolverine, ok. Très bien, très bien. Wolverine, euh, quand cette carte est défaussée ou détruite, jouez là un emplacement aléatoire. Donc là, malheureusement, on n'a pas de T3. Ça, ça va nous poser problème parce qu'on a besoin de curver quand même. On a beaucoup de T3 dans le deck. On en a 3. C'est beaucoup hein, sur 12 <rire> quand même. Et, et, et là, le fait de pas avoir de T3, après, c'est pas si grave parce qu'il y a le Sunspot. Heureusement. Donc lui, il est quand même 4-4. Angel. Donc c'est quand il y a une carte qui est détruite, elle vole hors du deck pour la remplacer, pour arriver sur le board. Et lui, Nova, hein, carte qu'on connaît bien, quand cette carte est détruite, plus un à vos autres cartes. Donc, donc les effets continus sont désactivés. Donc, je ne peux pas vraiment aller à droite. En tout cas, pas avec Warpass. Euh, je pense. Je vais peut-être faire Jessica. Ouais, je vais faire Jessica à droite. Peut-être Clo au milieu. Euh, Pro Professeur X au milieu. Ou alors je fais Professeur X à gauche. Parce qu'en vrai, quand cette carte est détruite, puissance plus 1. Donc peut-être qu'il va essayer de détruire lui grâce à un, Death un Deathstroke. C'est ça, hein, c'est Deathstroke. Hein. En gros, il a deux sacrifices. Il a Carnage et ça. Je pense que je suis pas mal. Alors c'est lui qui a une initiative. Donc c'est lui qui joue en premier. Donc ça, ça peut me poser problème quand même. Ça peut grave me poser problème à vrai dire. Le fait qu'il ait l'initiative. Ah dommage, avec l'initiative j'aurais fait Professeur X et j'aurais snappé Là je suis moins sûr de moi Et je pense qu'il va quand même aller à gauche Ouais, je vais quand même snapper Écoutez, et je vais faire Professeur X au milieu À moins qu'il l'attende et qu'il joue pas maintenant Ah c'est tentant d'aller à gauche mais Ah écoutez je vais à gauche Nice Ah super super super donc là maintenant la ligne elle est bloquée Vous voyez c'est bête hein. mais avec une carte 3 de puissance et 2 chez lui donc en gros là j'ai gagné et il peut même pas et il peut donc il peut pas jouer donc il peut pas sacrifier nova donc même s'il fait killmonger killmonger qui détruit tous les pour 1 bah lui il ne va même pas être détruit parce qu'en fait entre guillemets il est protégé par l'effet du professeur x donc là bon j'ai perdu au milieu hein. Tant pis. J'avais joué Chang'chi un moment dans mon deck. Vous savez, la carte qui détruit une grosse créature en face ou les grosses créatures en face. Mais finalement, je l'ai enlevé parce que... Euh, voilà, j'ai mis un Captain America pour adoucir un peu la, la courbe de mana. Mais à la place, Captain America, c'était Chang'chi. Mais bon, finalement, en fait, je me dis, vu que je gagne 2 lignes sur 3, le dinosaure ne me pose pas tant de soucis. Par contre, il peut être dinosaure à droite. Mais il peut pas parce que les effets continus sont désactivés. Donc je pense qu'en vrai, en termes de points, le mieux c'est de faire... Ah non, mais... Les effets continus sont désactivés donc on va juste jouer de Chavez. Ça devrait être bon non Je pense. Bah il y a 9. Là ça marche pas. Et à 3. Ok. Là ça aurait pu poser problème, vous voyez le. Le. Donc là on a 8 points. Le. Si le lieu avait pas été ça. Mais en même temps.. Et c'est ça qui est... Euh... Alors, le, le Season Pass, c'est rigolo parce que en vrai, il y a maintenant... Alors, moi, j'ai payé 11 euros pour le Season Pass. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, en gros, à partir du level 49, maintenant, je récupère que des caches de saison. En gros, dans les caches de saison, il y a des boosters. Donc, des points de, de perso. Il n'y a plus de gold, de crédit et tout. Donc, en fait, je sais pas si c'est si intéressant que ça, prendre le Season Pass. Je vous pose la question, d'ailleurs. Et donc, oui euh... Les games sont rapides, on peut abandonner dans ce jeu, donc en fait vous voyez où va mon propos, on, on peut euh, vraiment gérer la perte de points, l'augmentation de points etc donc il euh, y a entre guillemets moins de RNG qu'un jeu classique en tout cas par rapport au up and down, vous voyez, en termes de ladder, donc en fait on peut très bien abandonner un match-up ou abandonner des matchups je sais pas comment euh, ouais on va faire ça dans le sens où, bah on peut dire, ouais, mais je, je perds que contre le dinosaure, par exemple. Typiquement, vraiment, la carte qui nous bute de notre deck, c'est Dinosaure. Ce qui est possible potentiellement avec notre deck, parce que s'il fait gros dino, gros dino avec Moon Girl, ah nous, on n'a pas les réponses et il va nous gagner une ligne avec Dino. Mais en fait, c'est un seul match. C'est que ça, plus ou moins. Et donc, on peut considérer d'ignorer ce match-up. Vous voyez, sur Hearthstone, c'est différent parce que les matchs sont un peu longs et il y a tellement... Enfin, comment dire Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, c'est une sensation. Hein. Euh, on va faire ça. Ouais, j'ai vraiment la sensation que on, on peut accepter d'abandonner des matchups. Et encore, quand je dis abandonner un match-up, là, vous voyez, il jouait Moon Girl de Dino, on a gagné parce qu'il y a eu lieu. Et s'il ne fait pas Moon Girl de Dino, et j'ai beaucoup joué le deck, je vous le dis, c'est pas tout le temps comme ça. Bah, on a aussi gagné parce que s'il y a qu'un seul Dino, il va gagner une ligne, on va gagner les deux autres, vous voyez. Alors, théoriquement, hein, quand je dis on va gagner, on gagne pas tout le temps. mais euh, On va warpass au centre. Bah là, vous voyez, on n'a pas de carte qui lock. Mais pas c'est pas très très grave, en vrai. Parce qu'on fait warpass Pass à... au milieu. On va snapper, d'ailleurs. Je pense qu'on a gagné. Parce que vous voyez, il vient de perdre 6 points ici sur... à droite. Donc, en fait, nous, on a juste à son centré ici. Donc là, on va jouer juste Curve puissance. C'est-à-dire Claw à gauche. Le Claw... Qui euh, nous permet d'avoir 6 de puissance sur le cosmos cramoisi Et ensuite on jouera unslot à gauche. Qui va permettre de doubler Monsieur Fantastique. Et de doubler le Clos. Ah. Pas la même limonade là maintenant. Vu que justement il y a son fameux Dino. C'est intéressant hein Très très intéressant. Bon, il a qu'un seul dino vu qu'il a pas fait Moon Girl. Donc là, il y a deux écoles. Il y a 21. Si on va à droite et qu'il va à droite, on a perdu. Si on va à gauche et qu'il va à droite, bah, on a potentiellement quand même perdu avec le dino. Après, il va jouer un truc. 9 et 9, 18. S'il joue qu'une carte à droite. En fait, là, il va quand même souvent gagner. Et si on fait sunspot Non. Vous voyez le fameux dino, hein, je vous en parlais. C'est rigolo. Euh, Peut-être qu'il fallait Warpass à gauche. Écoutez, on va, on va Chavez à droite, mais on va... On va voir mais je pense qu'il va juste aller à droite et il va gagner En fait il a juste à mettre une moyenne créa à droite Genre même un, un tour 2, un tour 3 à droite Après il faut pas qu'il ait un, un 3 de puissance hein, Sinon il y a égalité et je gagne hein. Mais là on va au bout parce que c'est une information qui peut être vraiment importante Donc il joue une grosse créa Ok Et donc il gagne euh, à gauche voilà, il y avait ce genre de truc. Mais il y avait, je pense qu'il y avait des situations où on gagnait. Mais là, encore une fois, on ne reste pas pour la potentielle victoire. Parce que je pense que j'ai bien 80 à 90% de chances de perdre. Là, je reste parce que c'est de l'information qui est importante que je vais transformer en victoire plus tard. Vous voyez Vraiment, on essaye de, de se nourrir maximum de situations. Ça, c'est la clé d'un jeu de cartes. Hein. Pour le coup, les meilleurs joueurs sont les joueurs les plus théoriques. Ce n'est pas ceux qui jouent le plus. Ou c'est pas ceux qui ont le meilleur rang. Parce que, voilà, les, les, ceux qui sont, il euh, y en a peut-être qui sont 150, 200 en termes de rang pour le moment. Mais en fait, ils vont être vite, vite dépassés par ceux qui ont fait beaucoup de théories dans un premier temps. Euh, ok. Vous là, le dino, il pose problème. C'est pour ça que le Chang chi il, il, veut être, il peut être très, très intéressant. Mais en même temps, voilà, je pense que ça, quand vous jouez une carte ici, elle retourne dans votre main. Ok c'est plutôt sympa parce qu'on gagne la ligne. On gagne la ligne. Euh... Bon, on a une curve, plus ou moins. T3, T4, T5. Aucune carte ne peut être jouée ici. Oh, wow. Incroyable, là. Incroyable, en vrai. Je quoi Je fais ça. Into. Ouais, on va faire euh, quelque chose d'assez bourrin. Hein. Bah écoutez je pense que j'ai gagné là Je peux snapper maintenant Ah Bah forcément Après je gagne à droite Même si je gagne au mid avec Monsieur Fantastique Donc si si on va snapper Pour le coup on va Warpass à gauche Waouh Et c'est ça qui est sympa aussi C'est que parfois il y a vraiment des lieux qui sont trop bien avec notre deck Vu qu'on a aussi un, on a un deck qui peut booster les, les, les côtés Bon par contre quand il y a ça, il peut y avoir le Dino. Mais ça change rien, on gagnerait euh, sur deux côtés. Donc on va faire Sunspot. En gros c'est un 5 de puissance. Et derrière on Chavez à gauche. Là il va pas Dino vu qu'il a joué deux cartes. Ah il a le Nightcrawler donc il pourra se déplacer. Et en vrai c'est pas bien grave. Là je fais juste Chavez à gauche. Ah, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ce deck-là, il peut également pas mal s'améliorer se, se, se, en, en pool 3. Si jamais vous êtes pool 3 ou si jamais vous avez fait l'erreur de passer pool 3. Bon, normalement, on fait pas l'erreur de passer pool 3, mais... Pool 3, mais euh, parce qu'il y a le Spider-Man qui bloque un lieu aussi. Après, peut-être que dans ce cas-là, est-ce que c'est pas trop de jouer Storm plus Professeur X plus... Vous voyez, plus le, le Spider-Man. Mais vraiment, le côté le, lock, il est, il est génial, je trouve, avec ce deck. Oh, remplacer les, les deux decks par 10 cartes aléatoires. Ouais, mais ça, c'est vraiment un gros gros problème parce que vous voyez, ça a cassé ma curve. J'ai pas pu avoir ma, mon domino T2. Au tour suivant, énergie plus 1. Oh, j'ai je, je jamais vu. Ça, c'est une carte de pool 3. Très sympa. Ok. On va jouer Storm à gauche. Storm à droite. En vrai, est-ce qu'il va aller au mid Il va pas forcément aller au mid le gars. Donc je vais Storm au mid. Ah, il va aller au mid. Décidément. <rire> <rire> Into euh, Jessica. Donc on va Jess au mid. Et ensuite on va faire notre play avec Clo à gauche. Et slot à gauche. Donc on aura à gauche 11 points. Et ici on aura plus 12 au milieu. Donc en vrai il y a quand même moyen de gagner au milieu. En tout cas il va essayer de se battre. On va voir comment ça va faire mais il y a moyen. Oh c'est quoi ça Déplacer toutes les cartes adverses. Jouer ce tour à cet emplacement. On moque un peu. On hein va faire ça. Je pense que je vais snap en vrai. Je me sens devant. Parce que là vous voyez c'est difficile pour lui. Parce que soit il va à gauche. Soit il va à droite. Typiquement s'il va à droite. Et ça a plus de sens pour lui d'aller à droite Parce qu'il y a puissance moins 2 et la puissance moins 3 Et bah ben, en fait ça veut dire que je gagne à gauche Et en gagnant à gauche Vu que je considère que je vais gagner au milieu Grâce à ma combinaison Donc vous voyez là c'est vraiment du Enfin c'est pas vraiment à 50-50 Parce que logiquement il va plus à droite Après bon là On a des decks avec des cartes de pool 3 Donc il peut y se passer des trucs bizarres Quand une carte se déplace ici au tour suivant Détruisez la donc là on fait le clos et on se finit par le onslaught. Bon après il peut toujours jouer un énorme truc à gauche et nous gagner à gauche. D'ailleurs est-ce qu'il faut... Parce que là on a quand même pas mal de points d'avance en vrai. 16, 9 donc on a 7 points. Donc il faudrait que lui récupère un 7. Dans ce cas-là. Parce que là, on est à. Là, il a moins 3. Donc s'il fait un 9, nous on va jouer ça. Donc on a moins 3. Donc on est à 4. On est à 5. Donc lui il faut qu'il joue un 8 plus. Peut-être faut juste aller à droite avec Chavez. Hein. Franchement, c'est pas choquant. Hein. Je fais juste droite Chavez. En considérant qu'au milieu, j'ai quand même pas mal d'avance. Et si genre lui, il bourrine à gauche. Bah, en fait, je gagne au milieu et je gagne à droite. Bah écoutez je vais faire ce play, vous voyez. En tout cas, il y a un raisonnement derrière. Cosmo. Mystique. Et il défaut Spectrum. Et donc je gagne. Ok. Donc je gagne. Ouais, c'est cool, hein. C'est... En fait c'est le genre de deck où au début... Tu, tu, alors Je suis passé par plein plein de listes différentes hein, Pour arriver à celle-là hein. Franchement j'ai euh, c'est, On va dire un des decks que j'ai le plus euh, quoi ça ouais. Un des decks que j'ai le plus Ça c'est quoi Season Pass okay. alors, Monsieur Fantastic J'ai le plus joué Build on va dire avec la version, avec le deck contrôle. Et euh, Et en fait au début Je me suis dit bon C'est le genre de deck qui va me plaire parce que sur le papier c'est super sympa de locker des lieux Mais souvent ce genre de deck en pratique ça fait vraiment rien quoi Et là en fait en pratique c'est hyper fort je trouve euh, On va mettre le sunspot à gauche Parce que on peut pas être détruit Et donc il y a quand même une carte qui s'appelle Killmonger Qui détruit tous les tours 1 Et j'ai quand même envie de protéger mon sunspot d'un Killmonger Donc Nightcrawler qui se déplace autour tour 6, vous pouvez déplacer des cartes à cet emplacement. Bon, de toute façon, on va le détruire avec Storm. Donc là, on fait Domino au milieu. Vous voyez, c'est vraiment la courbe de mana, quoi. T1 Sunspot, T2, Domino, parce qu'on l'a tout le temps. Into Storm au milieu. Et en fait, il, a, il aura du mal quand même à gagner le milieu. Après, voilà, c'est la fameuse... Euh, Est-ce qu'on fait Jessica au milieu Comme la game tout à l'heure ou est-ce qu'on essaye quand même plutôt de gagner une autre ligne On a le Professeur X. Et ben on a le Monsieur Fantastique. Donc là, on a quand même 5. 5 et 2, 7. Donc on a quand même 7 au milieu. Sur le papier. Donc 7, ça devrait être bon, non Est-ce que le Professeur X, on pourra le caler dans la curve Ou alors on fait ant Monsieur. Ou alors on fait... Professeur X à gauche Dans ce cas là on fait Mister... Ah je vais faire un play avec Mr Fantastic à gauche Antman à gauche passe. Et tour d'après je fais Professeur X à gauche Lui il va au centre Avec un Deathlock Mais vous voyez ça fait que 5 Donc ça change rien Donc là je vais snapper Parce que je pense que je vais gagner le match Donc là je fais le Professeur X à gauche Donc je vais bloquer la ligne de gauche après, lui, il a le Nightcrawler, mais quand bien même. Il a le Nightcrawler, mais quand bien même. Donc là, on bloque la ligne. Ça amé on améliore l'Antman aussi, plus 3. Il a le clo, donc ça lui permet de gagner à droite. Mais en même temps, on gagne à gauche. Donc en gros... Oh, c'est assez intéressant, hein. Ouais, le Clo il est vraiment cool Mais vous voyez lui il m'a entre guillemets un peu contré ici Parce qu'il a on va dire une carte Qui est, est peut-être la meilleure carte du deck d'ailleurs euh, c'est Très intéressant C'est bizarre d'ailleurs de jouer Clo dans un deck comme ça Mais bon la carte est tellement cool Mais c'est typiquement la carte counter à notre deck Parce que même en bloquant un lieu il peut quand même booster le lieu Alors il y a aussi Vision mais qui est pas trop joué Et Midnight Crawler ça n'a pas beaucoup de stats euh, Donc là on a sûrement perdu Parce que là il y a 4 de différence Là il y a 6 de différence Et là il a quand même ce lieu là et si on fait Chavez, logiquement, il est censé quand même nous battre à droite. Logiquement, il est censé nous battre à droite. Donc là, même s'il fait Chavez à droite, il a gagné. Donc vous voyez, ça n'a pas de sens de rester dans cette game. Parce que même... voilà, le, Encore une fois, le raisonnement est important. Même s'il décide de jouer, on va dire, la pire carte, c'est-à-dire Chavez... Bah, il gagne donc euh... enfin, on récupérera pas d'informations. On part du postulat qu'il a Chavez dans son deck. Bon c'est pas joué dans 100% des decks hein, Chavez hein, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même la meilleure carte du jeu quoi. Enfin, c'est la meilleure carte des jeux de cartes on va dire. Euh, ok Doki. Donc, vous voyez, il y avait vraiment le clo qui nous battait quoi. Donc il y a des trucs comme ça parfois qui vont nous nous battre mais il n'y a pas grand il y a pas beaucoup de choses. Hein. Au début, échangez votre main. Une carte de la main de chaque joueur ici. Après le cinquième tour, passe une carte de la main de chaque joueur. Bah nous on a des grosses cartes, donc je pense que ça a du sens. On Captain America. On va faire ça. Donc ça si on a un slot on fera un slot à gauche avec Clos à gauche et le Warpass va aller au milieu. Donc, vous voyez là on n'a pas de monsieur X, enfin de monsieur X, <rire> professeur X et on n'a pas de Storm. Donc là on joue on va dire euh, juste avec la puissance sur deux lignes. Vous voyez on a le fameux Unslot. slot. Donc on va faire le play qu'on a dit hein. à moins de faire Warpass à gauche et vraiment de bourriner à gauche. Ah non parce qu'il va changer ma... <rire> bon après c'est pas si grave. Warpass... Après, je peux essayer. Non, Warpass ici. On va faire ça. On va faire juste Warpass ici. On va vraiment lui, lui bloquer la ligne à droite. Après, c'est un deck déplacement. Donc, en vrai, c'est nuancé le côté euh, je me déplace. Enfin, le côté euh, je bloque une ligne. Vu que lui, il peut partir d'une ligne à une autre. Euh, ok, donc on va claw à gauche Parce que c'est une grosse carte Je vais snap, je pense que Contre un deck déplacement je... Enfin, Normalement je suis pas si bien, mais là Vu que j'ai concentré beaucoup de puissance sur deux lignes Je pense qu'il y a moyen, et puis lui il n'est pas vraiment Arrivé à faire ses combos avec euh, le, le Multiple man, ou Vulture Vision, oh vision, fais faut faire attention Ah dommage il est bloqué au milieu. Il est bloqué au milieu. On échange de main. Et on a la Chavez. Donc on va... vous voyez là on va juste Chavez à gauche. Le jouement, ça devrait nous faire gagner. Parce que l'avantage de Chavez c'est qu'elle a pas 9. Elle a 10. Grâce au Américas. Donc vous voyez c'est con mais en, en bataille. Parce que là il y a égalité. Donc en bataille de Chavez c'est moi qui gagne. Après lui il a un slot mais ça fait rien. Donc je vais juste faire ça. Après, bah oui, on connaît sa main. Donc logiquement, il y a. moins que je dise une bêtise, mais il n'y a pas de carte qui nous fait perdre ici. Logiquement, il n'y a pas de carte qui nous fait perdre. Ouais, c'est génial comme deck. Hein. Donc, ok. Chavez. Bon, il a voulu essayer de jouer sur plusieurs lignes, mais. Non, non. Bon, au moins, ça vous permet de connaître aussi le deck. Si jamais vous le rencontrez, alors ce sera sûrement pas cette liste, mais en tout cas. Ils vont rencontrer un deck qui a... Parce que... Il y a... Vous pouvez jouer, entre guillemets, un peu une liste comme ça. Mais pas basé sur le lock. C'est-à-dire vraiment basé sur... Je gagne sur deux lignes. Avec des cartes continues. Les Claw. Les euh... warpass Les Mister Fantastic, etc. Donc, on slot Donc, vraiment, vous jouez Ant-Man aussi. Vous jouez sur deux lignes. Mais à la place d'avoir les Professeurs X, les choses comme ça, vous rajoutez des cartes continues. Typiquement, le, le Armor euh... T2... Euh, le Colossus T2 etc et en fait vous jouez Spectrum qui euh, Taverne 6 enfin Tour 6 5-5 donne plus de plus de au créa donc en fait ça vous permet vraiment de pas enfin, plus de puissance je dis plus de plus de on va pas supprimer euh, 25 ans de jeux de cartes hein. <rire> pas en claquant des doigts en tout cas et euh... et donc ça peut être pas mal aussi voilà si jamais vous avez pas envie de jouer Professeur X ou, ou, ou Storm vous jouez vraiment en mode je gagne sur deux lignes seulement j'en abandonne une et par contre, c'est que de la puissance, voilà. L'avantage de cette version, c'est que c'est un peu plus tricky et tout, mais c'est vrai que c'est plus compliqué à jouer aussi. Parce qu'il faut essayer de se mettre un peu dans la tête de l'adversaire, et parfois on se trompe. Et il faut se tromper moins souvent qu'on ne se trompe pas. Quelle chance. Ou l'inverse. Et euh... <rire> okay, on va faire domino ici. <rire> bon, ce sera la dernière. C'est vrai qu'il y a tellement un goût de reviens-y avec ce jeu que... Enfin, attention, ça va finir par faire des vidéos d'une heure et demie. Le Mr. Fantastic. Et euh, tout dépend la draw à vrai dire. Donc on a Jessica, Professeur Onslot. On a une curve. On a Clo Unslot. Donc on va essayer de jouer par rapport à Clo Onslot. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on ne ferait pas Jess à gauche Ou Jess là On va faire Jess ici. Voilà, en vrai, c'est bête, mais il est bloqué avec pas mal de cartes. Hein. Il a déjà des petits bébés. Hein. Donc, on fait Jess à droite. On va snap. Into. Ah non, il bloque. Il, il, il prend mon one-slot avec plan des rêves. Mais je pense c'est ok quand même. Je suis pas sûr. Mais je pense c'est ok. Et on fait Claw quand même à gauche. Ah, dommage. Parce que vous voyez, la curve là, elle aurait été dingue. Ça faisait plus 12 à droite. Ça faisait plus 4 à droite. Donc, à droite, juste avec Jessica plus. 16 je gagnais, j'avais euh, 24 juste avec une carte Ça c'est un peu chiant, on retire les capacités continues de toutes les cartes à cet emplacement On peut faire professeur X à gauche Et j'ai tout le temps gagné à gauche Après s'il met un truc à gauche j'ai perdu Ou alors on fait professeur X au milieu Et je gagne au milieu en fait, c'est ça la tech, c'est où il va aller lui. Il va pas aller à droite, je pense. Mais nous, je peux pas parce qu'il y a Jess. Après, je pourrais abandonner Jess. Ah, j'aime bien quand même juste Clo. Hein. Ah, je pense. Est-ce qu'il va aller à gauche Ah, j'ai envie de faire ça à gauche, mais c'est un peu risqué. Tente. Nice. <rire> ok, vamos. Donc là, en gros, on a abandonné au mid. Parce qu'il a trop de puissance. Et on a gagné à gauche. Donc on va juste aller à droite. J'ai de l'avance à droite. Et en main, lui, il a un slot qui fait pas grand-chose. Donc il a perdu, là. On est d'accord, hein. Pas de bêtises, il a perdu là. Vous voyez, c'est le. Voilà, Professeur X, c'est full adrénaline cette carte. Mais bien joué, dans un bon timing, c'est tellement délicieux. Et là, c'est vrai que ça. Voilà, il avait, y il avait des chances qu'il aille au centre. Je pense qu'il allait jamais à gauche. Mais pour moi, c'était pas un 50-50. C'était un 60-40. Ou voire 70-30. Je pense qu'il y avait vraiment 60-70% de chances qu'il aille au centre. Ok. Vous voyez, on gagne ici. Avec... Juste avec le, le petit coco. Et derrière, on peut se concentrer. Par contre, évidemment, au moment où... Là, j'ai fait X parce que j'avais l'avance avec Jess. Vous voyez, il avait 6 ici et moi, j'avais 8. Donc, c'est pour ça que j'avais... C'est bête, mais juste plus de puissance m'a permis de faire ce play. Je pense que si j'avais un peu de retard, j'aurais tout simplement fait clos au centre et ensuite, bah, ça serait joué sur un... sur un toit où tu vas et moi où je vais et en fonction... Euh... un peu sur un coup de dé, entre guillemets. Donc là, c'est cool, hein. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. J'espère que le deck vous a plu. J'ai besoin de vous évidemment dans les commentaires sur euh, l'overlay, comment vous le voulez, sur euh, les decks pool 1, pool 2, qu'est-ce qui vous intéresse le plus et est-ce que ça vous intéresse. Euh, donc voilà, vraiment, ou même le retour de manière générale, n'hésitez hein, pas à faire votre retour euh, sur la vidéo. Merci à tous, euh, je vous embrasse fort et je vous dis euh, à très bientôt et euh, n'oubliez pas, je stream toute la semaine du Marvel Snap. Donc voilà, ciao, ciao tout le monde